Jésus, mon sauveur, arrête tes pas à ma pointe, en bénissant. Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ce matin nous n'avons pas de mots suffisants, Seigneur, pour exprimer l'amour que nous avons à ton endroit. Seigneur Jésus, ce matin nous nous soumettons à ta volonté, notre Dieu. Seigneur, ce matin nous nous confions simplement à toi, notre Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle et que réellement ce qui n'est pas de toi soit ôté de nos vies. Seigneur, bénis chaque frère, chaque soeur. Oh, devant son écran, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons te célébrer, notre Dieu. Nous voulons, oh Jésus-Christ, mon roi, lever encore plus haut l'étendard de ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans chacun chacun de, de, de nous Seigneur ce matin, que nous puissions réellement Seigneur être soumis à seule ta volonté mon sauveur. Bénis mes frères à la technique Seigneur, aux instruments. Merci Seigneur pour les cœurs disposés pour toi, la caméra Seigneur mon Dieu, l'interprétation, l'informatique Seigneur Jésus. Bénis notre pasteur Seigneur pour la parole que nous allons écouter encore aujourd'hui Seigneur. Souviens-toi de moi mon Père. Je m'abandonne aussi en tes mains. Tu sais combien je ne compte que sur ta grâce. Conduis, inspire les cantiques et les chants, afin que réellement nous puissions être dans l'allégresse de te servir encore ce matin. Tu es le maître des temps des circonstances, que toi seul tu sois honoré à jamais, dans le nom de Jésus-Christ notre sauveur. Nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Prends le contrôle, mon sauveur, que tout esprit de distraction, tout ce qui n'est pas de toi, soit ôté de ton peuple, mon sauveur. Et que seul ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus-Christ notre sauveur. Nous t'avons prié, Père. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je ne veux pas m'éloigner de mon Sauveur. Je veux réellement, je ne veux pas m'éloigner de sa parole. Que le Seigneur réellement soit glorifié. Je ne veux pas m'éloigner de mon Sauveur. Je ne veux pas m'éloigner de sa parole. Je ne veux pas suivre l'île de ce monde. Oh mon sauveur, je me confie en toi. Je ne veux pas, je ne veux pas m'éloigner de mon sauveur. Je ne veux pas m'éloigner de sa parole. Je ne veux pas suivre les lois de ce monde. Ô oh, mon sauveur, je me confie en toi. Ô oh, mon berger, ô oh, mon berger, guide-moi dans tes sentiers. Garde mes pas,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 des chemins du tentateur Garde mon âme Des attaques l'ennemi Ô oh, mon berger Je me confie en toi Je te demande, je te demande ô oh, mon bien aimé sauveur, Dans les combats Sois mon bouclier, ma force, dans les détresses, mon réconfort, mon appui. Oh mon sauveur, oh oui, je me confie. Je te demande, je te demande, oh mon bien-aimé, mes sauveurs, dans les combats. Toi mon bouclier et ma force Dans la détresse, prendre confort, ton appui oh mon Jésus, je me confie en toi Que tu es ma force, ma consolation A fixer le Qui soit loué, ah, oh, qu'il soit loué, oui, qu'il soit loué, ah, qu'il soit loué, qui soit loué, ah, mais, mon Dieu est si bon, et si, oh oui, mon Dieu est si bon. Jésus le grand médecin, il est le grand médecin, Jésus le grand médecin. Je suis sauvé, sauvé la joie Et dans mon cœur, je chante Alléluia raison de l'été. change Si il est puissant pour sauver, il ne change pas. Toute un toute chose à sa parole puissant vis puis efficace qui le à de tranchant qui se -moi. Jésus Seigneur je bénis C'est notre foi Seigneur C'est notre confession de foi mon sauveur Dis seulement un mot et certainement nous serons guéris. Dis seulement un mot, certainement que la situation va changer. Seigneur Jésus, dis seulement un mot, et certainement la délivrance sera accordée. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Oh Dieu, celui qui dit un mot, et la chose arrive. Tu es celui qui ordonne et la chose réellement existe. Nous te remercions, notre Dieu, parce que tu as rendu ce jour possible. Aucun homme par ses efforts, aucun homme par ses capacités ne peut s'approcher de toi. Seigneur Jésus, si tu n'étais pas venu dans nos vies, qu'est-ce que nous serions aujourd'hui? Si tu n'avais pas jeté les regards vers nous, Seigneur, oh Jésus Christ, où serions-nous aujourd'hui, mon sauveur? Tu as tourné tes regards vers des gens que le monde négligeait. Tu as appelé ceux que l'on ne pouvait même pas imaginer être appelés, mon sauveur Des pécheurs, mais sauvés par grâce Seigneur, aujourd'hui, tu nous as lavés, Et tu nous laves encore chaque jour par l'eau de ta parole, mon sauveur C'est pour nous rendre meilleurs, pour nous perfectionner Afin que nous puissions être semblables à toi, Seigneur Jésus c'est vrai, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Seigneur, un homme peut t'aimer aujourd'hui et demain te détester. Mais Seigneur, lorsque toi tu as aimé l'homme, jusqu'aujourd'hui tu l'aimes encore. Malgré qu'il s'est éloigné de toi, malgré même qu'il a manqué devant toi, mais lorsqu'il revient vers toi, il est écrit à notre Dieu qui ne se lasse point de nous pardonner. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour te repentir de ta parole. Seigneur, ta parole demeure et reste toujours fidèle. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Seigneur, quand nous nous regardons sous le miroir de ta parole, nous réalisons à quel point, Seigneur, pour nous, tu as fait des grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans ta maison ce matin pour te louer et t'adorer. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, nous étions endormis cette nuit. Aucun Seigneur d'entre nous pouvait penser ou même avoir la certitude de pouvoir voir ce jour. Mais si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Voilà pourquoi nous te disons merci pour tes bontés, tes compassions qui se renouvellent sur nous chaque matin. Seigneur, mes pensées en ces instants Vends encore une fois vers ton serviteur, notre pasteur mon sauveur Oh Jésus Christ mon roi, il n'a pas facile Mais nous savons qu'avec toi tout va bien, alléluia Seigneur soutiens-le, fortifie-le C'est ton instrument Seigneur Jésus Ce matin lorsqu'il se tiendra devant ton peuple mon sauveur Qu'il soit simplement conduit par ton Saint-Esprit Seigneur il ne compte pas sur lui-même Oh Jésus Christ mon roi, il le dit toujours Jamais il ne pourra compter sur lui Seigneur, il ne compte que sur toi. Il ne regarde qu'à toi, mon sauveur. Donne-lui les paroles dont nos âmes ont besoin. Mets en lui ces paroles de correction, d'encouragement, de bénédiction pour le bien de ton peuple ce matin. Ils sont tellement si nombreux, Seigneur Jésus. Nombreux devant leurs écrans. Et en ces instants, Seigneur, ils ont la tête baissée, la tête courbée. Il y en a d'autres même à genoux. Seigneur, en ta présence, puisses-tu nous visiter et nous bénir, Seigneur merci parce que nous réalisons que la vie de l'homme sur la terre n'est rien Seigneur Jésus il n'y a que ceux qui sont en Jésus oh qui vivent réellement le bonheur pas seulement sur la terre mais avec l'espérance de passer l'éternité à tes côtés mon Sauveur nous te remercions de tout cœur parce que vraiment notre Dieu tu nous as donné la lumière et puisque tu es la lumière alors nous voyons la lumière bénis-nous notre Dieu à toi la gloire pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bontés, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce jour éternel, nous te disons merci. Sois loué, sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre ton sauveur. Merci pour les chants, merci pour l'adoration, merci pour la louange. Bénis nos enfants, bénis chaque frère et chaque sœur. Dispose nos cœurs. Seigneur, c'est le moment où nous voulons nous asseoir et t'entendre encore nous parler. Sois loué, sois glorifié à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur, nous t'avons prié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement, levons-nous s'il vous plaît frères et sœurs, levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le, dans le livre des psaumes au chapitre 63, psaume chapitre 63, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 63 Psaume 63, nous lisons la parole de Dieu Ô oh Dieu, tu es mon Dieu Je te cherche, mon âme a soif de toi Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau, Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, Pour voir ta puissance et ta gloire, Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, Je bénirai donc toute ma vie, Je te bénirai donc toute ma vie, Je leverai mes mains en ton nom, Mon âme sera rassasiée comme des maigras et succulents, Et avec des cris de joie, sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Je, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Quel merveilleux sauveur, qui est Jésus, mon roi, de mon fardeau il me décharge. Il me soutient, je ne ré pas, et il, il me donne assez de grâce. Il cache mon âme dans le creux du rocher, ouvrant la terre séchée sans eau. Il cache ma vie aucun de son amour La me couvre par sa main La me couvre par sa main Il cache mon âme dans le creux du rocher ouvrant la terre séchée en eau de ma vie, aucun de son amour, Là, il me couvre par sa main. Là, il me couvre par sa main. Oh, que ce merveilleux, notre Père, de pouvoir entendre de telles paroles au travers de ces chants les paroles qui touchent nos cœurs davantage, mon mon Père au oh Dieu, qui nous transporte encore davantage vers toi, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, et qui rapportent aussi cette paix, aussi cette crainte, ce respect, Père, t -t cette crainte dans nos cœurs pour toi, pour ton œuvre, pour tout ce qui doit être fait. Tu es vraiment merveilleux. Tu nous caches et tu nous protèges, mon roi. Et tu es celui qui toujours a toujours pris soin de nous dans tout le moindre détail de notre vie, Seigneur. Nous te remercions comme nous pouvions aussi l'entendre, le voir aussi, mon béni de dieu que même lorsque nous n'avons pas encore formé la notre main quand nous t'avons formé, Seigneur Père dieu tu prenais déjà soin et tu veillais pour que les choses se passent tellement si bien. Pourquoi nous te sommes vraiment reconnaissants encore en ce jour, mon bénémoine Père oh Dieu. Nous accordons encore la grâce d'être encore dans ta maison. C'est vrai. Oh Dieu, nous sentons tellement si bien. Nous te remercions vraiment parce que ta main a été et toujours puissante. Mon bénémoine, Père Dieu tu mon roi, qui pense les blessures, qui guérit, qui restaure et qui fortifie, Père oh Dieu. Tu gardes, tu as gardé, tu protèges encore davantage nos frères et soeurs, Père oh Dieu. Et nous sommes consolés de savoir que tu as protégé, mon bénémoine, Père oh Dieu. or que ton nom soit béni encore en ce jour mon roi, et nous voulons élever ton nom Nous voulons le célébrer encore davantage mon roi Oh Dieu du ciel, oh Dieu que nos lèvres Puissent encore célébrer ton saint nom Parce que vraiment c'est un nom merveilleux Qui nous apporte la délivrance et la grâce aussi la paix Quel privilège mon me père De porter ce nom dans ce monde où nous sommes Merci encore pour ce que tu as fait encore aujourd'hui Au travers des chants et des cantiques mon -père, le psaume qui nous a été encore encore aujourd'hui Nous nous réjouissons, père au oh, Dieu le pouvoir et le à nous pensons à tous nos frères et sœurs, Certainement tous ceux là qui sont en connexion au oh, Dieu qui aujourd'hui encore à l'écoute, mon bien Père Saint, pour qu'ensemble tu puisses davantage nous parler Père nous voulons, comme nous l'avons entendu Père Saint Dieu, non seulement nous donner à écouter, mais aussi à mettre en pratique ta parole à toi, C'est cela notre salut aussi, mon bien Père Dieu pardonne encore à ton peuple, mon bien-aimé Père. Oh bien Père Dieu, pardonne-nous encore mon bien-aimé Père pour ce que nous avons eu à pouvoir faire penser, bénévole bien Père oh Dieu, et fait qu'il n'a pas été dans ta volonté à toi comme tu le voulais Père et nos cœurs soient donc purs encore devant toi ce matin merci encore pour tout ce que tu fais car nous t'avons ainsi prié, au nom de jésus Christ Amen que le don de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous qui êtes loin, mais qui êtes près aussi, et, ou tous qui êtes aussi en connexion. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous, nous sommes consolés et nous réalisons la grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé de pouvoir réellement nous retrouver et ensemble afin que nous puissions élever nos voix devant l'Éternel notre Dieu, comme la Bible dit qu'il est bon de louer notre Dieu, qu'il est bon de célébrer effectivement aussi son nom. Nous, nous sommes reconnaissants de ce qui nous a accordé la grâce d'avoir le souffle qui nous anime. Et comme Ézéchias n'est cessé de pouvoir le dire, dit le séjour de mort ne peut pas te célébrer. Les morts ne peuvent pas te louer, effectivement, même ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent pas espérer sur ta fidélité, compter sur ta fidélité, mais les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Nous sommes de ceux-là qui louons le Seigneur de tout notre cœur pour nous accorder encore le souffle. Pendant les temps de notre pèlerinage, pour que nous puissions davantage aussi nous examiner dans tout le monde détail, pour voir si chaque jour nous avançons conformément à sa volonté, comme il en a fait sortir effectivement les enfants d'Israël, il avait tracé un chemin dans lequel effectivement ils devaient tous avancer, mais ils devaient réellement avoir les yeux fixés sur celui qui était devant. Non, sauf ce qui était à gauche ni à droite, effectivement, parce que quand on regarde à gauche et à droite, en réalité, on, on perd courage parce que tout ce qui est à gauche et à droite, effectivement, nous décourage sur le chemin. Mais lorsque nous avons nos yeux fixés sur celui qui est devant, effectivement, alors nous réalisons que toutes choses sont donc possibles. C'est comme ça qu'effectivement qu'ils pouvaient arriver à pouvoir avancer. C'est ainsi qu'arrivaient aussi devant la mer rouge. S'ils avaient les yeux fixés sur celui qui était devant eux, jamais ils seraient découragés ni commencent à pouvoir se plaindre. Mais ils auraient pris courage réalisant que, aussi longtemps que nous pouvons le voir devant nous et nous conduire, nous sommes donc protégés parce qu'il nous a aussi montrer depuis les débuts que c'est lui qui, a, à qui agit effectivement et c'est lui qui a démontré aussi sa puissance. Donc jusqu'à ce jour encore, nous devons placer notre confiance. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions vraiment avoir une pleine confiance en lui. Et surtout nous abandonner davantage, même si notre intérieur nous dit le contraire, notre façon de pouvoir vouloir, mais que nos yeux soient fixés sur lui pour que nous puissions aussi obtenir ce don pour lequel il nous a donc appelé. Avec le Seigneur, toutes choses sont possibles. Il n'y a rien qui soit donc impossible à notre Dieu, mais notre environnement nous montre que beaucoup de choses sont donc impossibles et quand nous tournons nos regards vers lui, alors nous voyons qu'effectivement qu Il est le consommateur de, de la foi Il c'est lui qui suscite aussi la foi dans chacun, effectivement, et donne effectivement aussi ce courage parce qu'il a toujours eu à pouvoir dire fortifie toi et prends courage il connaît qu'effectivement que dans le monde dans lequel nous avançons puisque il savait qu'effectivement, que c'est tirer des moments très difficiles. C'est pour ça qu'il a prié. Que son nom soit béni parce qu'il est vraiment l'alpha et l'oméga. Il pense à tout et il prend, il prend soin de tout, effectivement aussi. C'est pour ça que dans sa pression, effectivement, il avait vu les choses qui allaient effectivement arriver à ceux-là qui allaient réellement croire en lui. Pas aux soi-disant croyants, les soi-disant croyants, vous connaissez, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient réellement son nom à ceux-là qui croiront vraiment de tout leur cœur, il savait effectivement le combat, les épreuves effectivement qui allaient leur arriver, c'est pour ça qu'il a pris des dispositions, Non, en tout cas nous avons un Dieu qui est vraiment parfait, c'est pour ça, nul inquiétude dans le cœur de chacun de nous, et il a dit lui-même dans le livre Aïe aussi, il dit « bannis l'inquiétude car tu n'as rien, à craindre. Et nous devons certainement avoir confiance en notre Dieu parce qu'il n'y a pas un Dieu qui peut veiller sur toi comme ce Dieu, notre Seigneur que tu as reçu. Parce que pour toi, il est descendu de la gloire pour pouvoir réellement aussi te racheter. C'est pour ça que, parce que pour que tu ne sois pas tu ne sois pas, plus, tu ne sois plus amené à être balotté à gauche, à droite, et que l'ennemi puisse penser à pouvoir trouver l occasion de pouvoir te ramener dans le fond des phob... ténèbres, effectivement, le Seigneur a pris des disposition en ayant prié, comme vous savez que s'il si a prié, c'est-à-dire que cette prière-là, elle est déjà exaucée. Il a donc montré qu'effectivement, que pour toi et moi, il a déjà fermé, effectivement, pour qu'on n'arrive pas à pouvoir et nous aussi avoir accès. C'est pour ça qu'on parle souvent du sceau, le saut le saut le saut c'est-à-dire que cette œuvre-là appartient à son auteur, et il a mis son saut pour se dire que c'est ma propriété et personne donc ne peut jamais briser ses seaux parce que c'est scellé et ça doit certainement arriver à destination. C'est pour ça, sachant combien effectivement le monde allait agir effectivement, parce que même dans les livres de Matthieu au chapitre 24, il est dit lui-même, il dit mais vous, vous serez haïs des nations, de toutes les nations à cause de mon nom. C'est-à-dire qu'effectivement qu il savait effectivement par où effectivement... Si ceux qui lui appartiennent allaient donc passer. C'est pour ça que vous remarquerez, nous allons revenir dans Jean 17, là, qu effectivement, qu il a remarqué qu'effectivement qu'il disait, il disait et dans, dans les scènes écritures, quand Pierre a répondu à la question qui a été posée, quand il a posé la question qui semblait toujours très simple pour l'homme en disant que c'est facile à pouvoir répondre, mais au moment où il fallait il voulait répondre, effectivement, il trouve que c'était compliqué, il peut dire mais... Qu dites -vous donc « Qui dites-vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme ?» Ça semblait facile, mais au moment où il devait ouvrir la bouche pour pouvoir maintenant parler, frein vient, dit « Oh, il est qui, effectivement ?» Alors, c'est comme ça qu'ils ont été que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es celui-ci, celui-là. Et vous, donc, vous dites qu'est-ce qui je suis En fait, vous qui avez toujours été avec. Vous savez, un homme de Dieu, quand il est même au milieu de gens d'une certaine manière ou de l'autre, quand il est vraiment de Dieu, il y a toujours quelque chose de mystère, en fait, autour de la personne. Quelque chose un peu qui... qui on semble effectivement avoir saisi la personne, mais à ce moment, on se pose la question, mais est-ce que, est-ce que, c'est, c'est-à-dire que c'est la manière de Dieu d'agir, effectivement, parce que Dieu est toujours un Dieu surnaturel, et quand il saisit, effectivement, aussi ce qui est à lui, c'est pour ça que nous sommes vraiment appelés, je reviens dans ce que nous disons, effectivement, dans, dans Matthieu, effectivement, nous sommes vraiment appelés à pouvoir être... À, Identifier à lui. C'est pour ça même que l'apôtre Pierre insiste en disant que dans 2 dans Pierre au chapitre 1, il dit, il dit, il nous a donné, je voulais quand même lire effectivement dans 2 dans, dans Pierre au chapitre, a, chapitre 1, je suppose que c'est cela 2 Pierre, 2 Pierre au chapitre a. voilà, chapitre 1, euh, euh, il dit, euh, euh, euh, euh, je crois que je vais prendre un peu dans notre version ici. Pour que nous puissions lire effectivement aussi, voilà, c'est deux pierres, voilà, deux pierres, deux pierres, deux pierres, deux pierres, au chapitre, chapitre 1, il dit, voilà, deux pierres chapitre 1, il, dit, mais, il dit, comme, comme, verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part le plus grande et les plus glorieuses, précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, ainsi de suite. » Donc, c'est effectivement là l'objectif même, le désir même de notre Seigneur que nous puissions avoir cette nature divine. Quand on dit « participants » à cette nature divine, c'est-à-dire que nous devenons divins, c'est-à-dire que nous devenons aussi de Dieu, ayant donc cette nature, effectivement, de Dieu, effectivement, pour que, même, à ce moment-là, c'est pour ça, même, d'ailleurs, que les scènes Écritures vont plus loin, comme l'apôtre Paul pouvait donc le réclamer, effectivement. Il dit, mais, il dit, mais, la création tout entière, tout entière, donc, sans exception, soupire après la, la manifestation de Fils de Dieu. C'est-à-dire que, il y a cette puissance, effectivement, cette, cette chose surnaturelle, qui sont en eux, qui fait que même la nature doit obéir, et qui réalise effectivement qu'avec eux, il y a effectivement la délivrance que nous obtenons, effectivement, vous pouvez les lire cela, effectivement. Alors donc, nous voyons que, comme il posait donc la question, ils étaient avec lui. D'ailleurs, vous pouvez le voir, effectivement, qu'ils pouvaient même manger avec lui, boire avec lui, Mais un jour, ils étaient là, quelque part, effectivement, je crois, dans le bateau. Et puis bon, Satan, Kébé, ils l'ont vu, lui, qui était là-bas, parti là-bas pour prier, et qu'il revenait, et qu'il revenait, les hommes naturels effectivement, qui revenait, mais qui marchait sur les eaux. Et on le voyait marcher, effectivement. Il dit, mais c'est un fantôme c'était Toujours, c'est surnaturel, effectivement. On peut être avec, mais on pense l'avoir saisi, mais en fait, on ne le saisit pas à cause de ce que Dieu fait, effectivement. Et puis Pierre qui dit, mais et soit, il dit, il, dit, il, dit, il dit, mais si c'est bien toi, dis donc que je puisse aussi marcher sur les eaux. Il dit donc, viens Pierre. Et quand il a dit, viens Pierre, et Pierre met sa pied, il a commencé à pouvoir marcher ce... donc. Donc c'est ça qu'il posait donc la question. Il mais, dit, mais les autres diront ceci, ceci, ceci, ceci, cela vous savez, quand on lit, il faut que vous puissiez en comprendre, c'était pas quelque chose de très facile en fait pour les gens. ils savez, les uns disent, bon, je que les gens disent, mais vous qui vivez avec moi, qu'est-ce que vous dites effectivement Alors c'est comme cela que Pierre, par la révélation, il reçut donc la révélation de cela, il a dit, bon, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est comme cela que le Seigneur lui dit... Touché aussi en lui-même, effectivement, en l'ayant regardé, je pense que les autres étaient un peu surpris, mais ils se sont posés la question et, et Pierre a, avait la certitude, effectivement, parce que la révélation te donne l'assurance et la certitude et la conviction profonde que vraiment, sans l'ombre d'un doute, personne ne peut plus te déraciner là-dessus. Donc tu es accroché parce que ça vient aussi, comme ça vient des dieux, donc c'est ton intérieur, c'est tout ce que ta constitution, donc tu es convaincu, mais c'est la vérité, ça c'est vraiment la vérité absolue. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, vraiment, tu es heureux, Simon, Matthieu chapitre 7. Simon, fils de Jonas, effectivement, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les... Et puis il a dit une chose, mais sous cette révélation, je bâtirai mon église. Il s'est pas arrêté là, il a ajouté, il dit, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc il savait. Qu effectivement, que les combats seraient là, donc les, les difficultés seront là, effectivement, que l'Église, parce que c'est pour ça que quand tu nous parles effectivement de, de ceux-là, effectivement, qui sont à lui, ce ne sont pas n'importe qui, effectivement, ce sont ceux qui font partie du corps de Christ. On parle bien ici hein, de, de parce qu'il dit que euh, toutes, toutes les nations, vous serez haïs de toutes les nations à cause de donc à cause de mon nom, mon nom. Donc c'est-à-dire que. Pour quelle raison effectivement Parce qu'en fait, vous portez un nom. On vous appelle, effectivement, par ces noms-là. Et, et, et si vous portez ce nom par ces noms, donc vous êtes identifié à lui. Tel il est, tel nous sommes appelés à pouvoir être. C'est pour ça que les Saintes Écritures nous ramènent, effectivement, à pouvoir réaliser qu'il nous faut absolument que notre vie soit digne de l'Évangile. On ne peut pas fabriquer quelque chose. Il faut que cela soit ainsi, puisque... Le Seigneur le veut. C'est pour ça qu'il a toujours dit, il vous a été dit, ceci, que vous devez euh, faire cela, ainsi de suite, que euh, vous devez haïr vos ennemis. Et, aussi euh, dire aussi ce qui doit donc faire du mal à ceux qui aident pour dents. Pour Mais moi, je vous dis, euh, bénissez donc ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous haïssent, effectivement. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et ici, vous saluez seulement vos frères et tout ça, mais qu'est-ce que vous faites de meilleur Parce que les publicains font aussi la même chose. Il dit, moi je vous dis donc, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc vous voyez que le Seigneur nous amène à une dimension qui est tout à fait différente, effectivement, de ce que nous pouvons penser humainement, charnellement, effectivement, mais il nous amène à une dimension spirituel pour que nous comprenions qu'effectivement que ce n'est pas pour rien que l'Écriture déclare que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir venir, enfin, ils sont nés des dieux. Vous savez que ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Donc on est né de Dieu, donc étant nés de lui, alors nous devons penser différemment des hommes charnels. Nous devons réfléchir aussi à agir différemment des hommes qui sont charnels, bien que nous soyons dans la chair, mais la partie spirituelle est au-dessus, effectivement. Donc il nous demande d'être parfaits. Parce que, pourquoi Comme sa divine puissance a tout donné, effectivement, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, effectivement. lesquels nous assurent par les promesses, effectivement, que nous soyons participants donc, à, à la nature divine. Donc, effectivement, nous devenons donc divins par ce moyen-là, effectivement. Donc, étant dans cette euh, position, effectivement, de la nouvelle naissance, étant née du Seigneur lui-même, effectivement, que nous sommes fils de Dieu, parce que nous avons puis à réaliser qu'effectivement que nous étions donc engendrés par la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons vraiment toujours prêter attention à la parole. Ce que nous recevons, c'est elle qui va faire le travail en nous. Parce que si vous avez vos oreilles bouchées, vous êtes le de vous-même, effectivement, c'est la parole de Dieu qui va préparer l'intérieur, qui va purifier, qui va sanctifier, qui va vous rendre aussi parfait. Mais si vous ne la recevez pas, si vous ne l'écoutez pas, vous écoutez seulement la vôtre, qu'est-ce que la vôtre va faire pour vous Parce que c'est pour cela que c'est nécessaire, effectivement, que comme l'Écriture le disait, les Seigneurs, dans chaque animé, que c'est lui qui a des oreilles, entendre effectivement ce que l'Esprit dit donc aux Églises. Donc si nous n'entendons pas, effectivement, évidemment, on ne pourra pas bouger notre position, effectivement, on va toujours tourner, effectivement. Alors, donc nous comprenons qu'effectivement, que c'est le désir, effectivement, de notre Seigneur pour que nous puissions. Donc, nous, nous retournons à Pierre, effectivement. Donc, il savait, et comme il a fait savoir, effectivement, aussi que. L'Église aura donc effectivement des de, de, de tribulations, des moments difficiles par lesquels effectivement elle est censée pouvoir passer. Et comme il a aussi dit que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, c'est la volonté de Dieu. Pour cela, Qu'ils ont reçu, ceux-là qui ont cru en lui, effectivement, et ceux qui se manifestent dans chacun d'eux, effectivement, ils réalisent qu'ils sont différents, en réalité, effectivement. fait. Parce que quand que le Seigneur a eu à pouvoir faire savoir que, et la Bible fait savoir que ceux ils, qui ils, qu ils l'ont reçu, ils, ont, ils sont nés maintenant de Dieu et la nature de Dieu doit se manifester dans chacun, ça veut dire que la, la perfection devient donc possible. Que Dieu te bénisse. Donc, la perfection devient donc accessible. Et parce que même la Bible dit, nous qui sommes donc parfaits, c'est-à-dire que quand Dieu nous regarde en fait au travers de ce sang, nous sommes donc parfaits. Donc ce qui veut dire que ceux-là qui l'ont reçu, cest bien que de ceux qui l'ont reçu, qui ont appliqué les sangs, pas de soi-disant en fait. Mais ceux qui l'ont reçu, qui ont appliqué les sangs, qui ont reconnu effectivement pourquoi il est mort pour eux, qui ont abandonné leur vie, effectivement, qui sont accrochés à lui. Alors, c'est sûr et certain que ça, ça s'applique à, à eux, effectivement, qui ont reçu la parole du Seigneur, effectivement, qui ont choisi cela. Et, et évidemment, maintenant, quand les Saintes Écritures appliquent cela, nous comprenons qu'il s'agit de cela. Parce que leur vie a été donc aussi touchée changé comme l'apôtre Paul dit mais ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit réellement en moi alors nous comprenons maintenant les le Seigneur, comme les saint directeur le fait savoir effectivement veillant sur ceux qui sont à lui effectivement et sachant effectivement ce qui allait se passer aussi parce que le diable est tellement rusé il a prié il a prié et, et, et. sa prière cette prière a toujours été une prière spéciale et particulière et je dis toujours, je dis, s'il y a une prière qui doit être exaucée, qui, qui, dont on a la certitude que qu'elle sera exaucée dans tout le moindre détail, eh bien c'est celle-là que le Seigneur, et c'est lui-même qui a prié pour nous. Et, et, et, et, et voyez-vous, même dans sa prière, il est, il est vraiment bon, il nous aime vraiment beaucoup. Jusqu'à avoir cet amour, effectivement, pour pouvoir prier avec autant de larmes aussi, autant d'amour. Mais il, il, il est vraiment amour, c'est vrai, c'est la vérité, cela. Avec autant d'amour, effectivement, mais pour qui Mais pas pour lui mais pour ceux-là qui sont à lui, qui se sont donnés. Parce que le fait que toi, tu te donnes au Seigneur, tu crois en lui, ce n'est pas une perte de temps, en fait, que quand tu l'aimes de tout ton cœur, effectivement, mais c'est en fait un privilège, une grâce que Dieu t'a accordé, effectivement, et aussi, ça te place dans une position glorieuse que tu ne peux même pas pouvoir apprécier, comprendre, effectivement, cela. Parce que, là, nous comprenons qu'effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment parfait. Il dit, dans sa prière, il dit une chose merveilleuse que je voudrais que nous lisons cela, c'est dans Jean, chapitre 17, et que, nous comprenions aussi ce qu'il ce qui en est. Jean 17, je pense que c'est cela. Donc Jean, chapitre 17, il nous fait part de cela. Nous disons, il <coughs> dit, verset, euh, verset, euh, verset euh, même à partir du verset 1, il euh, dit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. »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 le seul vrai Dieu. C'est déjà merveilleux quand même ce qui ne fait pas effectivement ici de oh, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Parce que comment pouvez-vous avoir la vie éternelle sans que vous puissiez connaître effectivement ce que c'est qu'est d'abord la vie éternelle et, et comment aussi la recevoir et qui donne cette vie en réalité C'est pour ça que beaucoup de gens effectivement sont dans l'illusion en réalité, effectivement, en rapport à, avec la vie. Parce que, pour d'abord que nous puissions comprendre quand même, en tant qu'humains, nous devons comprendre ce que c'est que la vie humaine, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir avoir cette vie, effectivement, et nous comprenons l'origine. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un papa et une maman. Et quand on est né effectivement de ses papa et de cette maman, c'est comme ça qu'on est venu en fait au monde. Parce que c'était des êtres, on, on, on, on ne vient pas des, des, des êtres qui sont morts. Parce que bon, il faut que ça soit des êtres vivants. Donc papa vivant maman vivante effectivement en étant comme vous pouvez le savoir effectivement ils donneront la naissance à un être vivant qui fait que nous sommes des hommes aujourd'hui donc et, et quand on puisse on, on, on nous observe effectivement dans nos mouvements on voit, hum, il, il il agit comme son père il agit comme sa mère effectivement parce que nous avons donc hérité des choses effectivement qui vont donc ça c'était de vie et quand on vous pose la question mais comment vous êtes devenu monde, ah mais c'est pas mon père et pas ma mère effectivement donc et voilà que je suis fils c'est, c'est, c'est cela donc vous vous identifiez effectivement à l'origine de celui qui vous a donné cette vie naturelle que vous avez effectivement. Mais maintenant, quand on parle de la vie éternelle, il faut que nous connaissions aussi d'où vient la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle Parce que quand on parle de la vie éternelle, évidemment c'est une vie qui ne pourra jamais avoir ni de commencement, ni n'aura jamais de fin. Donc c'est une vie qui est éternelle. Gloire à Dieu, c'est merveilleux cela. Donc il ne s'arrêtera jamais, il ne pourra avoir jamais de commencement, il est toujours éternel. Et celui qui est éternel ne pourra pas avoir de commencement, ne pourra pas avoir de fin, effectivement, parce qu'il est éternel. C'est-à-dire que c'est l'auteur de la vie, dont, celui dont l'origine est, est l'éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle éternel. C'est-à-dire qu'il a toujours été là, effectivement. Mais maintenant, nous, nous devons donc avoir la vie éternelle. Il faut d'abord qu'on connaisse ce que c'est que cette vie éternelle. Elle vient de qui, effectivement, et qui est-il en réalité aussi C'est pour ça que <coughs> le Seigneur pouvait dire à la femme samaritaine, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Voilà pourquoi le Seigneur a toujours veillé à ce que à dire, répondre à Pierre en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui te révèlent cela, c'est mon Père qui est dans les qui t'a révélé cela, effectivement. Oh oui, mais, et sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Donc, effectivement, que l'Église doit bâtir la véritable, effectivement, et doit avoir la, la révélation profonde des choses de Dieu, la connaissance exacte des choses de Dieu, effectivement, pour qu'elle puisse arriver à pouvoir en prendre possession pleinement Et cela est très important, effectivement, aussi. C'est pour ça que il a eu à pouvoir dire que j'étais lourd, au Seigneur du ciel de la Terre et ce que tu as caché, c'est au que de la il a révélé les enfants, donc personne ne connaît le fils, ce n'est le père, et personne ne connaît le père, ce le fils, si ce n'est celui à qui le fils veut donc le révéler. Donc nous devons connaître effectivement aussi, pour que nous puissions avoir cette vie, Qu est -ce qui, quelle est cette vie, qui en est l'auteur effectivement, et d'où elle vient, comment on la reçoit, pour que nous puissions aussi la recevoir effectivement, sans illusion, effectivement sans cette idée préconçue, mais simplement la recevoir, et quand on la reçoit, on en ressent effectivement aussi les, les bénéfices effectivement dans notre fort intérieur, parce que quand c'est une vie qui vient de Dieu, on dégage un parfum, c'est-à-dire l'odeur de celui qui est en nous, en fait, c'est-à-dire l'odeur de Christ. Partout où nous passons. Bon, Vous n'aurez pas honte de pouvoir dire que vous êtes un être humain, que vous avez, quand vous posez la question, vous parlez effectivement, oui, je suis né, et ceci et cela, je suis un homme, j'ai la famille, vous parlez facilement. Mais quand vous êtes aussi né de Dieu, effectivement, vous, vous n'aurez jamais honte de parler de celui de qui vous êtes issu, parce que maintenant, comme les saints écrit tous les disent, nous disons quoi, notre Père qui est aussi, nous réalisons que nous avons maintenant un Père. Donc, et il s'est révélé aussi en nous, il dit, il dit, il dit, je fais connaître, parce qu'il parlait de Père, Père, je te glorifie, dit, mais je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc, Dieu s'est révélé dans cet angle, la nouvelle alliance, hein, sous un autre nom, tout à fait un nom nouveau, parce que dans l'Ancien Testament, c'était l'éternel, il y a, comme on l'appelait, cette alliance-là. Mais non, quand il est passé, maintenant, dans la nouvelle alliance, effectivement, il vient avec un nom. C'est cela qu'il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est écrit ici hein, dans Jean 17, il dit, et où, il dit, et maintenant, verset 5, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom, ton nom, ton nom, aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Okay. C'est Ce pour ça qu'ici il, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en, en a pas deux, il y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ah oui, le seul est le vrai et l'unique. C'est pourquoi que on dit toujours, dans, et c'est la vérité, que tout homme soit connu pour menteur, que Dieu seul, le seul soit connu pour vrai. Et il a dit, la vérité sort de ma bouche et c'est ce que nous connaissons, nous lisons aussi. Donc là, il dit, j'ai fait connaître ton nom. C'est pour ça que nous comprenons l'importance même de, de, de connaître le Seigneur et la révélation même de savoir effectivement pour le baptême parce que le baptême est un moment tellement si important effectivement pour la vie d'un croyant effectivement parce que ça montre qu'il est identifié à la mort de celui qui est mort pour lui parce que c'était moi qui devais mourir. Et pour mon pardon, parce que pécheur et puis privé effectivement aussi de la, la gloire et aussi de Dieu, de pouvoir aller dans la présence du Seigneur à cause du péché, il fallait que euh, les sacrifices puissent être accomplis pour que Dieu puisse me permettre de pouvoir rentrer dans sa présence. Mais il avait dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que nous comprenions cela aussi comme quelque chose de tellement si important, c'est pour ça que, simplement, l'amour de Dieu... Non, Dieu, il est parfait, frère et soeur. Nous revenons dans les écritures, nous avons lu tout à l'heure. Dieu, il est vraiment parfait, mon frère et ma soeur. Nous l'aimons tellement, je lui supplie qu'il me pardonne, qu'il nous aide, qu'il nous accorde vraiment les secours. On a vraiment besoin de pouvoir l'aimer dans toute sa totalité, et surtout le servir vraiment avec un cœur droit, un cœur juste, un cœur propre, un cœur bon. C'est Dieu que nous avons, parce que, nous ne réalisons pas, la tête. Ta... c'est pour ça que vous méprisez Dieu, vous aimez votre vie de chien, allez-y, faites ce que vous voulez comme chien, vous, vous savez, euh, vous perdez votre temps pour rien, vous voulez vivre cette vie-là, allez-y, mais après, vous allez le regretter. Bon, vous, ne, vous ne vous sauverez pas vous-même. Et toutes ces saletés que vous faites, effectivement, ne vous apporteront jamais rien de bon, parce que c'est pour un court instant. Parce que vous vous sentez tellement. Toujours, et, et pourtant, nous pensons, depuis les débuts, on l'a dit, les choses doivent changer le respect. Les sœurs, les frères, la manière, surtout dans la maison du Seigneur, pour l'amour de Dieu, c'est si tous ces désordres soient, sont donc terminés. La manière de faire les choses, c'est tout à fait différent. Et comme je disais, effectivement, vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas, frères et sœurs, vous devez partir. Maintenant, nous voulons servir Dieu dans l'ordre, dans la propreté, dans l'obéissance, dans la joie. C'est ce que nous demandons à Dieu qui nous aide. Parce que nous avons réalisé, effectivement, aussi que le temps qui est passé ici, on a fait beaucoup trop. cest à qu'on a été tellement beaucoup dans les autres, même, même adorer Dieu, même prier Dieu, c'est comme si on devait supplier. Maintenant, c'est terminé ça. Vous ne voulez pas, vous vous en allez. Et si vous voulez, alors vous vous conformez aux Saintes Écritures. Nous voulons, pendant le peu de temps nous avons, adoré notre Dieu dans toute sa totalité, effectivement. C'est pour ça que je dis, nous avons besoin de frères. Pas de frères qui, comme ceci, ou de ceux comme ça. Non, j'ai besoin de frères au caractère. Où c'est ça, tu veux, alors accroche-toi et sois droit comme je le fait. Tu ne veux pas, tu peux partir. Et je veux des frères, des sœurs qui ont un caractère, qui aiment le Seigneur. et y a une tâche qu'il leur a donnée, ils s'accrochent cette tâche avec beaucoup de respect, beaucoup de crainte, effectivement, Très important. puis, bon, nous apprenons effectivement aussi la discipline qui concerne effectivement notre Seigneur. Dans nous, nous, nous disons donc, nous réalisons que dans la phrase de l'Ancien Testament, tellement ces dieux était tellement bon, effectivement, pour quand le péché est entré. Voyez-vous ce qu'il a dit, effectivement, qu'est-ce qu'il a fait il, il dit que l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Il dit effectivement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le, le pécheur, donc, c'est celui qui devait passer. Mais. Dieu étant vraiment amour, juste après la chute. Et il est vraiment bon. C'est pour ça, nous l'avons dit, effectivement, aussi, dans, nous avons écouté, c'est lui qui aime vraiment, sans hypocrisie, il est de Dieu. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Parce que l'humain, l'humain tel que nous sommes, nous nous, nous connaissons, nous ne pouvons pas vraiment aimer quelqu'un. Il y a toujours des difficultés quelque part. Mais quand tu pars, il va pouvoir aimer vraiment, comme nous l'avons entendu avec le frère, notre frère Jonas, Merveille, ou nous c'était Déborah, ou Merveille, je ne sais pas si c'était merveilleux, avec notre soeur Jackie. Ça n'oubliait jamais cela, effectivement aussi, ça nous montre effectivement les degrés de ce que nous sommes arrivés à pouvoir concevoir aussi avant cela. Alors, il, il, il, il a eu à pouvoir, et c'est lui qui, d'abord, l'homme a mis la feuille de fuguier, et il a enlevé cette feuille de fuguier. Quelle grâce Mais montant que, malgré qu'ils avaient atteint, atteint cette période-là, ils n'avaient pas abandonné mon frère et ma soeur. Il pouvait, il, il pouvait aussi rester sur son trône et puis envoyer le feu, le détruire effectivement et puis recommencer. Mais non, il est quand même descendu. Et c'est lui qui, l'homme et la femme ont fouillé, mais c'est lui qui les cherchait. Adam, Adam, où es-tu Pourtant, il devait toujours venir. Il pouvait ne pas venir, c'est là vous vous souvenez. Et c'est Adam qui s'est caché. Mais il n'a pas abandonné. Il savait quoi Il a mis des feuilles de figuier. Il a retiré les feuilles de figuier. Il a mis la peau de bête, effectivement, comme vous savez. Il a fait cela et il a fait une promesse en disant Je mettrai une émitié entre ta sémence. Parce que Satan avait déjà injecté ce qu'il avait injecté, effectivement. Il dit Entre ah, ta sémence et la sémence de la femme. Déjà là, il montrait effectivement. Cette bonté de Dieu qui allait couvrir effectivement l'homme, que Satan ne pouvait pas, parce que Satan avait poussé ça pour que l'homme soit détruit complètement, effectivement, qu'il n'y ait plus rien. Parce que comme vous le savez, effectivement, la manière dont Dieu a eu à pouvoir faire les choses et qu'il a eu à pouvoir choisir l'homme, créer l'homme, effectivement, et lui donner ce qui était donc La jalousie s'est entrée, effectivement, il dit, mais si j'ai détruit cet homme les choses seront tout à fait différentes, et moi je prendrai effectivement le contrôle, ainsi, ainsi de suite. Alors, Dieu ne savait pas que Dieu connaissait déjà la chose, il avait déjà prévu aussi un plan qui a fait que. A... C'est pour ça que dans le temps qui a suivi, effectivement, eh ben, il y a eu donc les sacrifices, comme vous le savez, que la loi est venue par Moïse, là c'était le temps de la conscience, effectivement à l'époque, mais la loi est venue par Moïse, effectivement, et c'est comme ça que Dieu a introduit effectivement ce qu'on appelle ses substituts, pour préserver l'homme, quel homme l'homme qui a péché. C'est pour ça qu'on dit que et lorsque les pécheurs avaient péché, effectivement, c'est lui qui devait passer. Mais on prenait quand même un agneau innocent, qu'on vient pour qu'il puisse prendre la place, effectivement, du pécheur. Oui, l'amour de Dieu est tellement extraordinaire, la compassion de Dieu, c'est pour ça que les croyants, le fils et les filles de Dieu sont appelés à pouvoir avoir, toujours parce que nous l'avons eu, à l'amour marche toujours avec le pardon. Et ça, c'est quelque chose que, qui doit être ancré. Je parle bien dans le fils et les filles de Dieu. Si toi tu es un soi-disant, ça ne marcherait pas avec toi. Parce qu'un hypocrite, ça ne peut pas rentrer, il, sera, il va se forcer effectivement, mais un fils de Dieu, peu ben, importe ce qu'on lui a fait, il ne garde pas rancune. Ah oui, oui, oui, oui. ça c'est la nature d'un fils, il ne garde pas rancune, effectivement, il a facile à pouvoir pardonner, ça peut être dur, mais il a facile à pouvoir pardonner, c'est ce que Dieu a fait de lui, effectivement, c'est comme ça qu'il a donné un substitut, effectivement, pour que l'homme soit gardé, effectivement, gardé. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, quand, quand même l'apôtre Paul parle, là. oh non, il est en train pousser les gens à pouvoir vivre une vie, une vie de promiscuité, de prostitution, de ceci et cela. Un serviteur de Dieu poussait des gens à vivre une vie de prostitution, mais c'est quelque part vous n'avez pas bien compris. Alors regardez très bien, il nous montrait effectivement, par exemple, la loi, la loi, la loi, la loi, la loi. L'écriture dit Là, la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Et puis, nous comprenons maintenant qu'effectivement, que là, comment il allait à pouvoir faire, effectivement. Vous devez comprendre, c'est important. La loi, quand l'homme péchait, effectivement, ce que vous avez dit, il devait donc apporter un agneau sans défaut, sans défaut, sans défaut mais on coupait la tête. Donc, ça veut dire que cet animal-là qu'on offrait mourrait à la place de la personne qui devait mourir. Mais, le sang d'un, animal, effectivement, quelle efficacité ça pour pouvoir faire l'expiation du péché pour cet homme-là? Parce que, pour quelle raison? Le sang de l'homme est supérieur au sang de l'animal. Donc, c'est pour ça que, on dit qu'effectivement, que là, dans l'Ancien Testament, avec la loi, le péché était ouvert. Et je je voulais montrer l'autre fois, effectivement, avec un exemple, qui ferait que, par exemple, ça c'est le péché, et puis eh ben, ça c'est la couverture. aussi si le parce qu'il dit que le péché était couvert. Donc ce qui veut dire que cet homme-là qui avait fait cela, donc qui avait péché, donc on fait ceci, son péché est là, attaché à lui. Bon, on fait seulement, quand il vient avec l'agneau, on fait seulement comme ça pour ne pas le voir. Mais il est toujours là. Parce que quand la colère me montre, je fais comme ça. Avec ce qu'il vient encore de faire, il a mis bien par deux. Est-ce que vous comprenez Non, que Jésus-Christ, mon Seigneur, soit béni. Donc, effectivement, c'est donc, comme. Ça, c'était donc la loi. C'est pour ça qu'il dit, mais celui qui va sous la loi, donc, il est sous la malédiction. Vous avez saisi mm -hmm. Bien sûr. Et bien sûr que c'est écrit dans le livre des Galates chapitre 3. Bref, on très bien. Donc, là, effectivement, il s'y accroche, effectivement, il fait effectivement ce qu'il va pouvoir faire, effectivement. Mais quand il arrive à ce point-là, on coupe la tête de taureau de, de, euh, ou la de, de tête effectivement, de, de l'agneau, effectivement, le péché de cette personne reste toujours là. Il est couvert. Et quand il quitte même là, sa conscience à lui ne peut pas changé, parce que le son de ce, ce, cet agneau-là, donc cet animal-là, étant inférieur au son, parce que, où se trouve la vie La vie est dans les sangs. Ça ne devez pas manger, donc, là mais dans les sangs. Vous devez pas manger les sangs. alors dit, mais la vie, la vie de cet animal-là, c'est une vie tout à fait animale inférieure. Parce que si cette vie-là remplace la vie de l'homme, donc prend place dans l'homme, est-ce que vous suivez ce qui veut dire que cet homme va devenir un animal. Or, l'homme, il est supérieur. Il faut quelque chose, effectivement, qui le ramène à la position d'un fils des dieux. Pas la position d'un animal. Parce qu'il faut qu'il soit racheté pour être ramené à quoi Pas la position d'un animal. Non, à sa position de fils de commandant été. Est-ce que vous comprenez Ah oui, c'est pour ça. Ce n'est pas qu'on. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, que son nom soit loué. Et, et j'aime bien, que Dieu te bénisse, mon gars. Que Jésus soit loué. Vous connaissez, non Dans quoi Ah, nos enfants nous manquent. Ah oui oui, oui, oui, oui. Que Jésus soit loué. C'est pour que les frères qui sont en, en connexion, Dans la vérité, oui, et, et, et c'est merveilleux cela. Alors cet homme qui sautait, effectivement sa conscience était toujours aussi mauvaise. Si il avait la rancune contre le frère Jonas, il resterait comme ça. S'il si avait volé la vache des frères Jonas parce qu'il il n'aime pas il voulait faire du mal, effectivement, il sort avec cette même colère encore, il dit, eh, eh, eh, eh, eh, la vache, il a encore de. J'ai vu qu'il avait encore la vache, il avait encore un mouton là-bas, je, je vais passer encore. C'est-à-dire que cette pensée-là reste toujours là. Mais oui. ce n'était pas ce que les seigneurs. C'est pour ça que dans Galat dit que la loi, la loi, la loi est un pédagogue. C'est-à-dire que, qui devait nous... Nous lu ce matin Galate, effectivement, je pense que c'est cela, Galate au, au chapitre 3. Hein. Galate au, au chapitre 3. Non, ah, non, non, non, non Galate au chapitre 3. Voilà. Je pense que c'est ça sera... oui, oui, oui, oui. Ah, c'est merveilleux, frères et sœurs, de voir l'amour de notre Dieu. Ah. Nous lisons Galates, chapitre 3, à partir du verset 1. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon Dieu d'amour. Verset 10, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Est-ce que vous entendez c'est quand même extraordinaire. Parce que vous voyez que quand cet homme dit comme ça, on va dire, ah, mais il prêche contrairement à la parole de Dieu, il prêche contrairement à Moïse, il prêche, non, c'est pas possible, ça. C'est en fait la pensée que les hommes, c'est pour ça que les pharesistes du Seigneur ne voulaient pas de Paul en fait. Il disait que Paul est en train de pouvoir pousser les gens à pouvoir, c'est pour ça qu'il il, dit, il dit, mais quoi donc, pécherons-nous, parce que, non, non, dit loin de là, connaissez les Écritures. Parce que c'était pas, non, c'était en fait ramener le peuple d'avoir la vue effectivement exact de l'amour de Dieu et de l'importance de ce Jésus, ce qu'il a fait dans la, la vie de quelqu'un. Parce que, bien sûr, que tu pouvais mettre toute la loi en pratique. qu'on ne venait pas. Mais si tu mourais, même après avoir mis toute la loi en pratique, tu n'allais pas au ciel. C'est ça que les gens ne comprennent pas, ça que les pharisiens ne les comprenaient pas. Mais où est-ce que tu allais effectivement Dans le séjour des morts. Et où, où, où, où, où allaient effectivement tous les païens et les pécheurs et tout ça Pas Dans le séjour des morts. Mais c'est dans ces séjour des morts-là qu'il y avait une partie hein, séparée. D'un côté, c'était les saints d'Abraham. De l'autre côté, c'était donc le lieu des flammes et des feux. Parce que vous pouvez me dire, mes frères Léonard, mais ce n'est pas moi qui dis cela. Dans les scènes écritures le riche et le pauvre Lazare. Eh bien, les riches étaient quelque part. Ils voyaient quand même Lazare dans les saints d'Abraham, comme on nous fait savoir effectivement. Et puis, il, dit, il parle Père Abraham, Père Abraham, il parle avec lui. Il dit, si nous souffrons, Trump, ce n'est pas une comédie. Hein? Trump, que ça puisse descendre même sur ma langue, il dit, il dit, oh, il dit, mais, il dit mon enfant, tu es bien sur la terre, et, et, et, et, et, et Lazare, ici, maintenant, il se réjouit, il doit être quelque part. Mais bien sûr que oui. Mais Lazare était là comme c'est Abraham d'Abraham, mais n'était pas dans la présence des dieux. Bien sûr que non, même quand Samuel est mort, Samuel n'est pas monté au ciel. Samuel est descendu dans le sejour de mort. Parce que la société d'Andorre, quand elle a évoqué Samuel, elle a dit quoi Je vois un Dieu qui descend du ciel Non, un Dieu qui monte de l'intérieur. C'est Vous voyez, il faut que le, le, le, le peuple de Dieu comprenne, réalise effectivement la grâce que Dieu. Ça veut dire que grâce pour laquelle l'apôtre Paul dit Mais j'ai reçu la grâce de Dieu comme grâce. Ne bafouons pas cela au pied, et ceci et cela, ainsi et ceci. Non, nous devons vraiment. Nous laisser conduire par l'Esprit, c'est pour comprendre, pour saisir, effectivement, que Dieu nous amène à la perfection, en fait. C'est cela qui est important. Alors là, comme nous pouvons réellement aussi le voir, comme l'apôtre Paul les fait comprendre, effectivement, dans les scènes de Il dit, mais, et dit, mais et, et car tous ceux, nous lisons rapidement, rapidement, pour ne pas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 peut arriver à pouvoir. Parce que la loi est spirituelle et moi, je suis charnel. Vendu donc au péché, aussi longtemps que la chair est toujours au-dedans, effectivement, c'est-à-dire que prenons le dessus, parce que je voudrais que vous saisissiez ceci, frère et soeur, vous tous qui écoutez. La nouvelle naissance n'est venue qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc avant, tous, bien qu'ils priaient, c'est bien, mais ils n'avaient pas la nouvelle naissance. Et oui, c'est 100% la vérité, mesdames et messieurs. Montrez-moi dans l'Ancien Testament un prophète qui est venu avec la prédication qu'il faut naître de nouveau, même Moïse non. Et quand Jésus entra en scène, lorsqu'il Nicodème, le docteur de la loi, lui qui connaissait plus que nous. Il vient et lui dit Tu es rabbi, tu es vraiment un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire ça. Il le regarde. Il était docteur de la loi. Tu veux un, un, un, un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut ce que tu fais si Dieu est avec lui dit En vérité, en vérité, si un homme le dit de nouveau, il ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais quand il aime ça, il n'a jamais entendu Moïse dire. Ça, il n'a jamais entendu Elie les prononcer. Il, il n'a jamais entendu ni Zacharie, ni quel prophète. Jamais aucun prophète n'a eu à pouvoir parler effectivement qu'il faut que vous vénissiez de nouveau. Ils ont prophétisé changement de cas. C'est cela, Ézéchiel en a parlé. Effectivement. Il a dit, mais de votre cœur, effectivement, prophétiser. Il dit, mais bon, c'est la dire, C'est le Seigneur qui vient. maintenant. Parce que sans Jésus-Christ, la nouvelle naissance n'était pas possible. Est-ce que vous comprenez pour quelle raison Parce que, frères et sœurs, c'est pour ça que nous avons un trésor, que les hommes et les femmes de ce monde ne comprennent rien. Les chrétiens ne comprennent rien. Ils sont toujours les yeux braqués comme ça. Non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même votre propre sainteté ne vous amènera jamais dans la présence de Dieu. Jamais. C'est comme si vous insultez Dieu en disant, mais cette Seigneur, tu sais, tu n'as absolument rien fait. De bon moi, je suis capable de pouvoir arriver à pouvoir entrer au ciel euh, par mon moyen. Samuel était un homme exceptionnel, mais il n'est pas rentré au ciel par son moyen. Abraham, aussi un homme s'agit de Dieu, il n'est pas entré au ciel par son moyen. Joseph, tout cela dont les Saintes Écritures relatent tout cela dans les Saintes Écritures, ils ne sont pas entrés dans le ciel par leurs moyens. C'est ça le problème en fait que l'homme ne comprend pas en fait. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu pour lui apporter pour. l'Ancien Testament, ils apporté tout ceci, effectivement, ils apportaient aussi l'agneau, effectivement. Mais ça, on nous a bien dit que bien qu'ils ont apporté même des millions d'agneaux, qu'ils ont coupé la tête, plusieurs, plus de tant, tant, tant, de quantité de sang, leur péché était toujours... C'est ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que toi, tu peux apporter à Dieu pour que Dieu, quand il te regarde, il dit tu es parfait. Ils ont tout fait. Ils ont le ce ils ont fait. Vous suivez Donc tout ça, ils ont fait. Quand Dieu le regardait, quand il mourait dans le séjour des morts Personne ne pouvait monter dans sa présence, personne ne pouvait monter dans les ciels. Non, pas possible. C'est pour ça que l'Écriture nous ont fait savoir, comme je voulais continuer à pouvoir les lire, revenir vite dans Jean 17, parce que et puis lire encore une écriture, peut-être à Matthieu, comme nous avons, je termine d'abord de lire ça. Donc, il dit, car tous ceux, il dit écoutez bien, ils et, et, et, et, et, et sont sous la malédiction, car il est maudit, quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, ne les met en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. <rire> non, que Dieu soit béni pour l'apôtre Paul. Cet homme a été amené tellement... Je comprends maintenant pourquoi on les détestait tant, effectivement. Parce que ça, ça détruit les religions. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Que nul ne soit justifié par la loi. Ça va être évident. Mais ah, ça, c'est un blasphème. C'est pour ça dit, mais on l'a accusé, on l'a lapidé pour dire mais c'est un homme qui blasphème. Mais en fait, il ne blasphémait pas. Il a apporté la parole de Dieu clairement. Vous voyez, frères et sœurs, ce ne sont pas des choses qu'on peut toucher avec. C'est pour ça que des frères et des sœurs, chacun d'eux interprète la parole comme il veut l'entendre et comme il le pense, effectivement. Mais vous devez, vous devez avoir la crainte et le respect, en fait, dans les choses qui concernent Dieu, en fait. Parce que, à force de pouvoir. Parce que, tout ça, c'était écrit dans les scènes d'écriture, en rapport avec la loi. Mais tous ces gens lisaient la loi, effectivement, mais ils ne pouvaient jamais arriver à pouvoir comprendre et voir comment cet homme ici a eu à pouvoir voir effectivement qu'il dit que nul ne soit jugé par la mais est, cela est évident, puisque, oh, puisque quoi Mais puisque il est très bien. Nous ne pas dedans. Il dit mais puisqu'il est dit, les justes vivront par la loi Pas, par la loi. Non, par la foi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire vivre par la foi Ah, c'est ça, c'est ça le problème, effectivement, parce que. Qu'est-ce que cela veut dire, vivre donc par la foi Et que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous accorde la grâce, parce que, vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans un âge tout à fait particulier. Pardonnez-moi, je le suis toujours ici. Particulier, c'est l'âge de l'Odyssée, l'âge de la fin. Ce qui veut dire que, dans cet âge ici, le croyant, le Fils de Dieu, va atteindre la perfection. Et bien sûr que oui, frères et sœurs. <rire> bien sûr que oui. Il faut que vous connaissiez les saintes écritures, mais il faut que vous puissiez pour les connaître, il faut que le Seigneur, notre Dieu, nous enseigne. Comprenons. Mm -hmm. Pourquoi les cinq ministères ont été donnés À quel moment les cinq ministères ont été donnés Ce n'était pas, effectivement, dans l'Ancien Testament, et il y a eu des prophètes. Dieu a parlé à nos pères autrefois, autrefois, Hébreu chapitre 1, 1, 1, autrefois et à plusieurs reprises. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, pas par les apôtres, par les prophètes. Donc, C'est-à-dire que... Dieu avait toujours eu à pouvoir utiliser les prophètes avec ainsi par les seigneurs, Mais, dans ces temps-ci, dans ces temps-ci, Dieu nous a parlé par le Fils. Il y a eu donc un changement. C'est pour ça qu'il dit, mais quand il est résisté, étant monté, étant monté, il a amené captif la captivité. Éphésiens chapitre 4, verset hein? 10. Il a amené captif la captivité et il a fait des dons aux hommes. C'est écrit dans Ephésiens chapitre 4. Et il a donné les uns. Lui, il a donné les uns comme. Prophète, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, ainsi de suite. Pourquoi Il a donné cela. Pour le perfectionnement des saints. Envie de l'œuvre du ministère, effectivement l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, c'est écrit, hein, écrit, nous soyons tous parvenus à quoi à l'unité de la foi, à la stature un peu déséquilibrée, parfaite. Ah oui, avant qu'on soit parti, on doit être parfait. On ne sera pas parfait là-bas, ici déjà. Et nous partons étant c'est pour ça que la Bible dit que c'est c'est le corps de Christ qui sera enlevé. Le corps de Christ est-il imparfait Non, messieurs. Juste notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas imparfait. Il est parfait. Donc, si c'est le corps de Christ qui doit être enlevé, donc c'est un corps parfait. C'est pour ça que dans les livres de Hébreux, nous avons beaucoup à apprendre de Dieu en fait, effectivement. Parce que nous, Dieu veut que nous puissions abandonner nos théories, notre façon de. de nos doctrines à nous que nous sommes formés, parce qu'il veut nous amener à la perfection. Pour que nous y atteignions, effectivement, eh ben, il faut que lui puisse être le maître de tout, le moteur de tout ce que nous sommes comme il l'a été lui-même, parce que quand il était sur la terre, il était aussi dans la forme d'un serviteur, pour montrer comment un serviteur de Dieu doit être, comment un fils de Dieu doit être, effectivement. Il a montré un exemple, effectivement, dans ce sens qu'effectivement, qu il s'est dépouillé lui-même. Et puis, lorsque il y avait là la situation d'un choix qui devait être fait, difficile, le plus difficile, il pouvait arriver à pouvoir voir, et il a dit, d'abord, il a dit, si cela était possible. Cette coupe s'éloigne de moi. Que Dieu te bénisse. Et toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi Dieu. Eh oui, c'est cela, c'est-à-dire qu'on abandonne sa propre volonté pour prendre, revêtir la volonté de Dieu, même si cette volonté.. On soit mes yeux de l'accepter avec beaucoup de joie, de reconnaissance, pour dire que c'est pour cela, Seigneur, que tu as voulu que je sois dans ce monde. Accomplir, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux. Donc, c'est pour ça que Éphésiens, oh Dieu du ciel, nous pouvons revenir dans Jean chapitre 17, c'est pour ça qu'Ephésiens nous montrait effectivement dans chapitre 5, je pense. Donc, à partir verset 22, 23, 24 effectivement, il dit « Il va se présenter à lui-même. » il, il se présentera à lui-même. Oui, c'est écrit, hein, parce que vous disiez, vous pouvez, vous pouvez les lire, hein, dans les au chapitre euh, 5, je pense que c'est cela, Éphésiens chapitre 5, voilà. Euh, verset 22. Il nous dit que oui, chapitre 5, Ephésiens, c'est 22, avec vous, vous êtes bas. Voilà, donc avec vous dans votre version aussi. Voilà, ça, ça, chapitre 5, verset <rires> 22, il dit, femme Soyez donc soumises à, à vos maris comme au Seigneur. Bon, euh, je vais dire plus loin, mais parce qu'il y a une question qui m'avait été posée hier par euh, notre, notre jeune sœur, euh, qui me posa la question de savoir. Euh, euh, euh, euh, euh, quand on parle de soumission en fait, à, à son mari, ça veut dire quoi, en fait bon, Je devais expliquer cela. Je crois que, et puis elle me dit que nous, nous avons un problème, nous, de sœurs, de jeunes sœurs, parce que euh, un exemple, un frère aussi comme un jeune frère, il peut être assis, là, assis comme ça, assis. Et puis nous avons une fontaine pour pouvoir boire de l'eau avec des gobelets. Alors lui, il est assis comme ça. Et puis la jeune sœur passe et dit euh, Sœur Telle, que Dieu te bénisse, euh, tu veux bien prendre les gobelets et me puiser de l'eau et puis m'apporter pour que je boive. Donc il est assis, et il attend que la sœur passe pour que il demande à la sœur de pouvoir prendre les gobelets pour aller pousser les boutons de la fontaine. Et boire parfois même assis même les pieds sur la chaise. Il demande après la fontaine, va me faire un petit peu, une tasse de thé. Je je Alors, quand la soeur dit, mais moi je vais peut-être aller à la chorale. Il dit non, quel caractère tu as, tu n'es pas une femme soumise. Comment est-ce que tu vas être avec ton mari Il faut d'abord que tu te soumettes quand même, parce que comme tu es une soeur, tu dois te soumettre. Alors j'ai dit, j'ai répondu en disant, bon, je crois que les frères ou les jeunes frères, effectivement, euh, n'ont pas bien saisi en réalité les choses de la bonne manière. La sœur est votre sœur, ce n'est pas votre domestique ou bien votre boy ou bien votre femme. Je sais pas que vous pouvez, arriver, même si c'était votre femme. Mais là, dans ce côté, je dis, ne les faites plus jamais. Quand vous êtes assis à côté d'une fontaine, servez-vous de l'eau. Vous frères n'attendez pas que les sœurs viennent simplement pouvoir vous servir et puis dire, voilà, et, et la soumission, les sœurs. Mais vous mettez la soumission à la place qu'il ne faut pas la mettre. C'est aussi un manque de respect à l'endroit de la parole de Dieu et à l'endroit aussi des autres aussi, d'une certaine manière ou d'une autre. Et puis, vous n'avez pas, hein, vous êtes là assis, pieds croisés, euh, mets-moi, fais-moi une tasse d'été parce que je suis marié. Je suis... Et peut-être que tu es son mari, parce que tu es bien, je suis bien je suis soumise à vos mailles. Tu deviens son mari à cet instant-là euh, Bon, il faut qu'on respecte les Saintes Écritures et que ces genres d'habitudes, des choses comme ça, ne s'effacent plus jamais ici. Vous devez savoir si les sœurs sont dans une gentille voie de nous servir quand nous sommes là. Mais ce n'est pas une obligation que sœur. Non, toi aussi frère, tu peux t'élever aussi servir les autres. Il n'est pas dit que celles les seul peuvent servir. Non, vous aussi. Vous me regardez, enfin, je dis, les gens vont me regarder en disant... Mais c'est toujours comme ça que les gens sont... Ah, ah oui, parce que vous avez toujours cet esprit de pouvoir esclavagiser des sœurs, avec, je ne sais pas, comme dit ces messages ici, les sœurs sont comme des torchons. Dieu n'a pas fait... C'est quand même des filles de Dieu tout de même. C'est quand même des enfants de Dieu, ce ne sont pas des torchons. On doit respecter, c'est normal, c'est dans les Saintes Écritures. Avec les traditions des gens comme... On, on traverse des moments difficiles ce jour aussi à cause de problèmes. C'est pour ça que j'avais déjà dit à bureau, j'allais demander vraiment pardon sincèrement à l'Assemblée de tout mon cœur. Je demande pardon à tout le monde. Mais vous, vous comprendrez pourquoi je vous demande ce pardon. Donc, pour d'abord que nous terminons ici. Donc, effectivement, il ne faut, faut pas qu'on reste dans les traditions. Comme si bon, ben, et, et, et la femme, et, elle doit nous faire... Doit... Non, non, non, non. vous pouvez aussi. J ai, j ai... Vous pouvez aussi, vous en tant que frère, vous, vous servez aussi, vous aidez aussi. C'est tout à fait normal, ce n'est pas interdit cela. Nous l'avons lu, je pense, l'autre jour, effectivement, la Sainte-Écriture, pour ceux qui étaient connectés, le Seigneur, notre Dieu, lui-même, le Seigneur. Il dit, mais vous m'appelez Seigneur, un maître. C'était un travail des esclaves, mais je vous dis que moi, je vous l'ai fait. Il n'a pas appelé une seule pour laver ses pieds. Lui-même, il a pris les bassins, il s'est c'est dans le bassin, frère, je lui dis, moi, moi, moi, votre frère ici, dans les choses de Dieu, frère ici, Dieu était tellement bon, il m'a ramassé J'ai nettoyé l'assemblée. je fais tout, ton chômé, j'ai dit. Parce que quand je vois les, les frères qui se mettent comme ça, ils sont les seuls. Moi, j'ai fait tout. Je parle, moi, j'ai fait tout. C'est une grâce de pouvoir faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Et cela, effectivement, servir les autres. Il dit, il dit, je suis. Il dit, le maître, je suis venu pour servir. On oublie ça, ça veut me mettre la, la banane dans la bouche. Ce c'est pas, pas chrétien, ça. Mais enfin bon, bref, on va pas rentrer dedans. C'était pas... pour répondre un à... peu. Parce que nous sommes arrivés là-bas, la, la, la question me revient du Alors, femme, soyez donc euh, soumise à vos maris, comme dans le verset 22, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ. Et le chef de l'église qui est donc son corps et dont il est le sauveur. Or, oh, vous savez, en répondant à cela, je pense que tous ceux qui sont en Afrique, alors là, parce que pour eux, il faut même pour que quand la femme vient pour pouvoir les servir, et doit mettre les ventes par terre et tenir le... Mais oui, oui, oui, c'est Quand ils vont entendre ça, oh, ce frère-là, il exagère. Mais il, il exagère en quoi Parce que les scènes d'écriture nous montrent quand même qu'on ne doit pas aller au-delà des Écritures quand même gens. Ah ben, bref, bon, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis ça ne m'a pas conduit encore allait prêcher dans le mariage et le divorce. Mais il m'a accordé la grâce de voir, de connaître beaucoup de choses. Ah oui, ça c'est vrai, frère et soeur. Il m'a appris et j'ai pu voir effectivement. J'ai dit si je me mets à pouvoir prêcher, il va commencer à pouvoir se gratter la tête. Il dit ce n'est pas possible, ce pas possible. Mais pourtant, c'est dans la Bible, dans la Bible ici, dans les saintes écritures ici. Parce que on est tellement catholique dans les... Et puis, et puis c'est notre donné, on doit faire comme ça, on a fait comme ça. Mais, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui domine sur l'homme. Enfin bon, nous reviendrons. L'homme, femme, mon mari comme mon Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est donc son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose Mais, marie donc, aimez vos femmes comme qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de quoi Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui, hein, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça veut dire quoi Irrépréhensible, sans tâche, ni ride, elle est parfaite. Bien sûr, c'est qu'elle est... Que elle est... Parfaite, il n'y a rien, il n'y a rien de ride, il n'y a pas de tâche, il n'y a rien mais vraiment sainte, ça veut dire qu'elle est parfaite. C'est cela que le Seigneur, notre Dieu, par sa grâce, au travers de la parole de Dieu, effectivement, nous, nous pousse davantage à pouvoir atteindre cela. Mais pour que nous l'atteignions effectivement nous nous référons à ce que l'apôtre Paul a eu à pouvoir dire effectivement dire cette parole que vous avez reçue qui hein, vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez c'est celle qui va travailler à l'intérieur celle qui va effectivement aussi épurer ceci parce que quand il a prié Jean dit sanctifie-le sanctifie-le père ta parole à toi, pas la parole des l'Église, non. Ta parole à toi et la vérité. C'est cela dont nous avons besoin, effectivement, que de pouvoir réellement entendre et qu'elle puisse prendre la place. C'est cela qui a la puissance de pouvoir maintenant déraciner au-dedans de toi, arracher cela, te poussant maintenant pour pouvoir prier, pour que tout ce qui était tellement lourd en toi soit ôté. Pour cela, il faut que la parole de Dieu est donc son action hein, en vous. Donc nous quittons Galate parce que nous voulions aller jusqu'à ce que l'écriture nous montre, parce que la douceur montre effectivement que la loi, la loi est un pédagogue, parce que nous avons parlé de. Eh oui, cela est évident parce que la Bible dit que le juste vivra donc par la foi. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Il vivra par la foi, effectivement. Qu'est-ce que cela veut dire, effectivement Vivre par la foi. Et puis dans. Et dans les livres, effectivement, aussi, dans les hébreux, je pense, effectivement, au chapitre 10, où il dit, il nous parle d'une chose qui est tellement aussi importante, et juste quelques écritures, et puis après, nous retournons dans Jean, et puis nous prions, nous prions, je pense que nous allons peut-être prier dans euh, Hébreux au chapitre 10, hébreu au chapitre 10, et disons cela, hébreu Hébreux chapitre 10, et alors, il nous dit ceci, en effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir, ça je crois que cet homme, je comprends pourquoi on cherchait à pouvoir le tuer en fait, c'est que ça ne rencontrait pas effectivement les, les, les, les, les, la façon d'agir des sadducés, des, des, des Pharisiens, des prédicateurs de, de son temps, alors il était toujours effectivement comme trouble faite. Sa façon de pouvoir effectivement aussi apporter la parole, on dit, mais il se prend pour qui, et ceci si cela. C'est comme si il corrigeait Moïse dans tout ce qu'il est tenté de pouvoir faire. Mais en fait, il ne corrigeait pas Moïse. Il montrait effectivement ce que Moïse avait eu à pouvoir, qu'eux ne voyaient pas bien, qu'ils ne voyaient pas tellement très bien ce que Moïse a eu à pouvoir déclarer sans qu'eux puissent arriver à pouvoir voir. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre. Évidemment, ils ne pouvaient jamais penser que la loi était une, une ombre. Pour eux, c'était la finalité, puisque nous avons la loi. Et puis les dix commandements que Dieu a donnés à Moïse, il avait écrit de ses propres doigts. Ça, c'est avec ça, je vais au ciel. C'est ça, en fait. Mais Dieu est plus sage que nous. Il savait pourquoi il donne que son nom soit vraiment glorieusement béni. Parce qu'ils savaient que la loi n'était qu'un pédagogue. Il y avait une finalité. Ce n'était pas la finalité, mais les gens l'ont prêché comme étant la finalité. <rire> ah ben oui. C'est ça le problème. C'est pour ça que même le Seigneur, dans, je pense, dans, dans, dans le livre de, de Luc, ou je sais plus, le chapitre 18, il dit, il dit Mais quand le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi il va trouver des églises, des dénominations, catholiques, protestantes, baptistes, tout ça, la foi de baptiste, la foi islams, que Jésus de vous connaissez cela, mais la véritable foi qui vient de Dieu, qui nous amène à pouvoir demeurer dans les saintes écritures, parce que la foi est une révélation aussi, dans les saintes écritures, cette foi-là, qui ne croit que ce que Dieu à pouvoir dire, et qui fait que l'esprit oui, du Seigneur suive effectivement pour vous garder dans les écrits, ils avaient fait la promesse en disant, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs, l'esprit de vérité qui vous conduira toujours dans toute la vie. Maintenant, nous avons eu à pouvoir nous amagasiner des, des interprétations de ceci, de cela, de gauche et de droite, ainsi de suite. Et tout est un amalgame de choses, effectivement. Parce que, comme ils disent, le prophète a dit. Mais nous, nous disons, le Seigneur a dit. Nous disons ce que les saintes écritures disent. Et nous demeurons dans l'an parce que si un prophète a dit quelque chose, il doit être comme le Seigneur l'a dit. C est, c est, c est, nous ne pouvons jamais mépriser. Et, et je remercie le Seigneur parce qu'il a mis tout le monde par la bouche de l'apôtre Paul, effectivement, dans le livre de Romain Je pense qu'il dit Mais que tout homme soit reconnu pour Manta. Tous. Mais que Dieu seul soit reconnu. Pour vrai C'est pour ça que dans chaque âge, comme vous le savez, lorsque l'homme vient messager, il prêche la parole, à la fin on ne dit pas que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que le prophète a dit ou ce que le messager a dit entre parenthèses. Je ne change pas la Bible. Hein. La Bible dit toujours que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit toujours aux églises. Parce que l'esprit est celui qui prêche la vérité. Et celui qui ramène les choses à sa juste place, effectivement. Nous sommes des hommes, sujets à beaucoup d'erreurs. Mais l'Esprit, lui, est fidèle à la parole. Parce que l'Esprit est la parole. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent, effectivement. La loi, qui est donc une ombre, <rires> eh bien, ça veut C'est pour que vous appreniez, effectivement, à pouvoir savoir respecter ce qui apporte la parole de Dieu. C'est ce vrai, ils sont sujets à de mépris. C'est. C'est les diables, évidemment, aussi, qui ont de la effectivement, pour dire, bon ne ben, vous vous rendez pas compte de la grâce que Dieu nous accorde, de pouvoir, il va pouvoir entendre la parole de Dieu, et que cette parole, effectivement, que quand on voit ceux qui l'ont reçu, qui l'ont cru, les changements qu'il y a dans leur vie, donc on qu'effectivement, que Dieu est en action, pas dans l'autre sens, mais dans le sens de la vie qui s'est produit effectivement, dans l'âme et qui montre effectivement le fruit. Donc il nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir. Et il continue, il dit, et non, l'exacte représentation de choses. Ça c'est fort, ça. Ah, c'est quand même fort, ça c'est quand même une bombe, effectivement, qu'il ne pouvait jamais imaginer. Il dit non, non, ce n'est pas possible. C'est normal que je comprenne qu'on peut tuer cet homme. Il dit bien, et non l'exacte représentation des choses. Si ce n'est pas l'exact, on dit que si je suis là, je ne vais pas vraiment arriver au but. Quand c'est un peu, un peu flou, est-ce que tu vois quelque chose Non. Vous me, direz, vous me direz, mais frère, tu es dans train pouvoirs nous amener à quoi, là mais Je ne vous amène à rien. C'est ce qu'il est que dans les Écritures, Pour que nous apprenions le respect qu'on doit et l'amour qu'on doit au Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Pas pour répéter les noms, mais pour que nous comprenions que tous les jours de notre vie, ces noms sont les plus beaux que nous pouvons porter. Ces noms sont les plus glorieux, alors que les masses des gens méprisent effectivement, ça devient comme du business chez eux. Nous, c'est notre salut. Nous, c'est notre bonheur. S'il faut mourir pour cela, oh frère, comme l'apôtre Paul disait, je disais encore hier, on te dit, il me dit, ah, la mort m'a dégagé. Ah, si cela dépendait que de moi, je serais déjà parti, mais à cause de vous. Mm -hmm. Pour votre avancement, c'est écrit, hein, votre avancement. Alors les Seigneurs, regarde, mais si cela dépendait que de moi, je serais déjà rentré à la maison. Oui, oui, mon frère et ma soeur, d'abord, qu'est-ce qu'il qu qu peut nous faire? Est-ce que nous devons savoir où ce que nous en sommes C'est pour ça que vous vous accrochez à des futilités, à des, à des choses tout à fait inutiles. Vous savez, pendant cette période ici, des choses ici, c'est là qu'on pouvait voir encore comment... C'est parce que le diable a lancé un filet pour pouvoir en fait endormir les gens d'une certaine manière. Mais vous, fils de Dieu, réveillez-vous. Oui, ça Vous avez, c est, c est Seigneur, moi, ici, je ne vais pas rester, je vais te lâcher, il faut que tu as dit quoi Qu'est-ce qu'il a dit effectivement? Mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et dans la prière. Qu'est-ce qu Je vais entre parenthèses vous montrer quelque chose pour que vous puissiez voir. Vous avez entendu parler des Yélek, les Azir et les Gazan. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont eu à pouvoir dévorer? La communion fraternelle. Eh oui, vous dormez frères et sœurs. Vous pensez que vous êtes des docteurs, mais vous ne voyez pas tellement très bien. Ce qui devrait se passer. La communion fraternelle, on l'a dévoré. C'est pour ça qu'on vous ferme, on vous fait ceci, mais c'est pas. Mais les diables, au, au travail, vous ne voyez rien, vous ne comprenez pas. Mais il faut vous réveiller, frère, et vous vous contentez de pouvoir mon job que j'ai là, et puis je vais manger, je vais boire, j'écoute, et puis Dieu, alléluia, je vais aller au ciel. Non, non, il faut oublier le ciel. Parce que la Bible dit que ce sont des violents. Les violences, ces personnes-là ne sont pas ceux qui sont même là ainsi hein, en train de voir dormir. Je vous dis, maintenant, si vous dormez dans l'assemblée, je demanderai au diable. Je parle maintenant, hein, parce qu'on va se retrouver. Hein, hein, quand, après le confinement, lorsqu'on va se retrouver, il faut préparer vos matelas dehors. C'est-à-dire que vous dormez d'abord dehors quand vous venez ici réveiller. Nous bon, attendons le confinement, ça okay, c'est des confinements. Nous prions Dieu qui nous aide effectivement pour que nous puissions être dans cela. Parce que nous voulons prendre du temps avec les enfants de Dieu, parce que les choses deviennent. vous savez, court, il faut qu'on vous appreniez les choses qui sont nécessaires pour vous davantage, afin que vous soyez bien équipés, et, euh, comme un soldat, comme ça décrit. Je pense que c'est ça que notre frère Christian a, ah, comme son, sa photo qu'il met souvent, et les soldats, ah, ah oui, je, je vois aussi. Soldat hein, qui est équipé avec un <rire> casque de salut, tout ça, j'ai dit, nous devons être bien équipés. Donc, j'ai dit ça, et puis, il dit, et, et, et non, l'exacte représentation de choses, et puis il continue, <rire> Seigneur Jésus, sois béni pour de tels hommes. Ne peut jamais, là, je crois que là, ils avaient déjà des couteaux pour couper la gorge, par le même sacrifice, et pourtant, le sacrifice était très important qu'on offre perpétuellement chaque année, qu'est-ce qu'il dit Amener les assistants aussi à la perfection. Alors, vous pouviez le faire et tout ça. ce que nous avons dit tout à l'heure, effectivement, que okay. ah. vous pouviez le faire tout ça, mais vous n'allez jamais atteindre la perfection. Même offrir des millions de taureaux, des bases, six-là. vous ne pouvez jamais atteindre la perfection. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien dans... Ah, j'aime cette parole de Dieu mon Dieu, il est vraiment tellement merveilleuse et glorieuse et je prie pour que vous aussi frères et sœurs vous preniez plaisir ah, ah, ah, ah. quand vous écoutez, vous aimez quand vous écoutez, vous la voulez qu'elle puisse vous pénétrer au-dedans de vous que vous puissiez quand vous sortez Seigneur je vais la méditer, je veux qu'elle soit à moi non seulement dans ma tête mais elle soit à moi parce que je te veux Seigneur, et je réalise la grâce que nous avons, que l'humanité a eue de pouvoir t'avoir. Comme on... <rire> il est dit, Dieu a tant aimé le monde, il a vraiment aimé le monde, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Oui, quand on parle du Fils unique, il a donné son Fils unique. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, donner son Fils unique? afin <rire> que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il l'or possède la vie tant qu éternelle. Dieu a donné ce qu'il avait des plus chers. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, son fils unique donc quand vous avez un fils unique dans votre vie, pour ceux qui savent effectivement, que quand vous avez seulement un seul fils dans votre vie, c'est un moment très difficile parce que c'est la seule personne que vous avez si aujourd'hui vous partez de ce monde qui continue à rester en fait dans la postérité que vous avez d'une certaine manière. Et si vous perdez cet enfant, vous perdez toute votre vie en fait. Un enfant unique effectivement, c'est très bref. C'est cela que, quand nous pouvons comprendre ce que la Bible dit, c'est tout ce qu'il avait de plus cher, en fait, qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Unique. C'est pour ça que, nous ne devons pas comprendre ça d'une manière assez charnelle il a donné son Fils. c'est dit dire qu'il a donné la chose la plus chère pour lui, tout ce qu'il avait de meilleur. Il l'a donné. Qu'est-ce que Dieu... A réellement des meilleurs, si ce n'est lui-même. Bien sûr que oui. Il n'y a rien d'autre de meilleur que Dieu lui-même. Il n'y a rien d'autre de plus cher pour Dieu si ce n'est que lui-même. C'est pour ça qu'on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole a été Dieu. Et la parole a été faite chère. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Mmh. Oh, nous vous le temps nous asseoir, mon frère et ma soeur, et apprendre davantage de Dieu parce que nous avons eu trop de théologie dans nos esprits, pensées, effectivement. Avec la théologie, avec les doctrines que nous sommes faits, nous n'avons pas atteint la perfection. C'est pour ça qu'il a trié en disant Je vais terminer maintenant. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il faut que la vérité vienne. Qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous purifie effectivement pour que maintenant que il n'y ait seulement que la vérité au-dedans de nous. Alors à ce moment-là, quand nous avons cela, il a dit, les consolateurs, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes dans les cheminements de et pouvoir être parfait Parce qu'il a dit, soyez parfaits, cette parole est pour nous. Donc la perfection, nous l'atteindrons. Parce que nous sommes positionnés. C'est pour ça qu'on a parlé de la restauration. Être ramené, nous étions là, égarant à gauche et à droite, effectivement, pensant que nous allons atteindre la, la, la, le but. était ici, mais nous étions dans ces chemins là comme ça. Mais on nous a ramené ici pour que nous marchions fait d'atteindre le but. Et Dieu a veillé, en fait qu'on ne soit plus égaré, il a envoyé un, un protecteur, un gardien, le Saint-Esprit. Quand tu vas aller à gauche comme ça, il tape. rester dans la ligne. Ah voilà c'est là que nous devons l'apprécier encore davantage. Et l'aimer de tout notre cœur, effectivement, ainsi de suite. Il dit, mais toutes ces choses, parce qu'on nous offre, manière, ne peut jamais amener à la perfection les assistants. Puisque cela est redevenu. Et les souvenirs du péché. Est Alléluia. Oh, mon frère et ma soeur. C'est des dire que sont entrant dans le monde. Oh, Dieu. Oh, mon père et mon Seigneur, mon Dieu. L'espérance de l'humanité. Oui, monsieur. Oui, madame, l'espérance de tout les âmes. Abraham Attendez. Isaac Attendez. Jacob Attendez. Oui, il attendait qui Dans les tombeaux, ils étaient là-bas dans ce jour de mort. Ils attendaient, qui c'est Les gilots. Alléluia. C'est lui qui est joué, dit, Il dit, même si mon corps a été pourri, je sais une chose, que mon rédempteur, Jésus le Christ il viendra, certainement, et mes yeux à moi le verront. Voici l'homme de Galilée. lèvons nous frères, nous allons prier. Tendre père et précieux sauveur, c'est vraiment un privilège, une grâce de pouvoir t'avoir, mon roi. Quel bonheur de marcher avec toi, d'être éclairé, d'être conduit, d'être soutenu, d'être enseigné par toi, mon bien-aimé père. Saint Dieu, tu es vraiment le véritable enseignant, mon roi. Merci pour ton Esprit Saint. Merci encore pour le pardon de nos péchés, mon bénémoine Père Dieu. Merci pour la grâce d'être à toi, d'être conduit, d'être éclairé, d'être soutenu, Père, pour ce peuple que tu gardes. Malgré, oh Patrick Dieu, Père du combien Satan est tellement rusé, malgré les bénéficiaires, dieu mais toi, tu conduis ton peuple dans la lumière, on n'a pas lui montrant le ruse de Satan, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour qu réellement que ton peuple sorte du filet, mon bénémoine Père Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon roi, enfin qu'il puisse être libre pour voir réellement savoir la communion pour. Il va boire dans ta maison à toi, bénémoine Père pour te servir, pour te louer et avoir la joie de voir leurs frères et leurs soeurs, mon bénémoine Patissant. Oh Dieu, avoir cette communion avec beaucoup de bonheur, mon bénémoine, Père oh Dieu. Et c'est cela que nous désirons et nous prions pour que uh, tu nous aides encore à pouvoir mettre encore ta parole à toi en pratique. Puisque tu l'as dit, Père Saint-Dieu, nous sommes heureux, Père Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, tu as dit ne pas vos rassemblements. Oh Dieu comme ça, vous donnez quelques-uns, mon bénémoine Père Tibissant, bien plus encore, mon bénémoine Père au oh Dieu, de voir qu'on nous donne encore davantage à toi. Garde mon frère, garde ma soeur, mon bénémoine Père Tisson, oh Dieu, et que nos yeux soient constamment fixés sur toi. Oui, Père, nous voulons encore nos pensées, Père au oh Dieu, parce que nous voulons te suivre et te servir encore. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos enfants, nos petits enfants, bénémoine Père oh Dieu. Et accorde-nous encore cette grâce, mon béni, mon Père Tibissant. Oh et nous sommes heureux, nous sommes dans la joie de vivre pour toi, de pouvoir te servir d'être conduit, d'être éclairé, d'être soutenu, d'être fortifié. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ton nom soit béni encore aujourd'hui, Père. Tu es le Dieu qui nous soutient, mon béni, mon Père de puissant, qui nous fortifie. Bénis tous les enfants que tu nous as donnés, Père Dieu. Oh, qu'ils soient vraiment bénis. C'est un héritage, mon béni, mon Père de puissant. C'était un privilège, mon béni, mon Père Dieu, de d'avoir des enfants, Père Père puissant, de les voir là, Père de puissant, accrochés aussi à toi. Sois béni, mon béni, mon Père Dieu, et sois glorifié, et sois exalté, parce que tu es le seul, le vrai, le vrai le véritable Dieu, Père Dieu. Nous te prions nous nous Nous aimons ta parole, mon roi. Nous voulons vraiment davantage nous assoir davantage à tes pieds, Seigneur, être conduit, Protège-nous, Père. Nous voulons, oh Dieu, être produit dans ta maison, à toi ici, mon bénévole, Père Père avec ton peuple, mon roi. Qu'il soit donc béni, qu'il soit aussi heureux, mon bénévole, Père, du force de voir la retrouver maison, Dieu. Dieu. Nous chantons, nous chantons, les chants de gloire, mon bénévole Père Père Témissant, oh Dieu. Oh Dieu, bénis soit ton Seigneur pour ton Père. Garde-le, Père Tibissant, qu'il ne soit pas béni, oh Dieu, Père, comme l'ennemi. Cherche voir, oh Dieu, qu'il ne soit pas affaibli, Père Tubissant pas en ces situations, Père, mais qui prennent courage d'être fortifié, mon béné Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement notre Dieu. C'est plus important pour nous que tu te sois dans cette terre, mon Père. Sois béni en Ce matin, nous monde glorifie encore ton nom, Père Saint-Dieu, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.